Bienvenue dans cette vidéo, où je vais te présenter les 7 tendances en design graphique pour l'année 2023. De même que dans la mode vestimentaire ou que dans la décoration d'intérieur, il y a des tendances qui changent, qui évoluent d'année en année, en design graphique, c'est la même chose. Il y a plusieurs années, quand j'ai commencé ce métier, on va dire que les choses étaient assez homogènes et que les choses évoluaient plutôt au ralenti. Mais avec l'évolution des outils actuels, avec Illustrator, avec Procreate, avec l'essor des artistes qui créent justement grâce à ces outils, il y a désormais une diversité assez impressionnante de ressources graphiques qui existent et euh, il y a des tendances qui vont se faire remarquer chaque année. Et je te propose donc de découvrir celles que j'ai repérées pour l'année 2023. Je suis Christelle de Califrame.com, web designer, créatrice de sites Internet sur Show 8 et WordPress. Et donc, on va parler aujourd'hui de ces tendances design 2023. D'abord, il va y avoir l'essor des polices display. Les polices display, ce sont des polices qui sont assez psychédéliques qu'on euh, qu voit en général, on va les remarquer parce qu'elles se tordent, elles se distordent, elles peuvent faire penser parfois aux années 70. On peut les retrouver sur des bannières de sites, sur des visuels Instagram bien sûr, mais également elles vont être beaucoup utilisées en packaging cette année, ça a déjà commencé en 2022 et on va avoir des packaging qui vont être soit très psychédéliques justement avec plein de couleurs et ces polices display qui vont mettre en valeur le nom de la marque, soit au contraire des packagings qui vont être assez minimalistes, voire blanc, beige, avec le nom de la marque qui va utiliser une police display pour justement attirer le regard. Quelques exemples donc de ces polices qu'on va en général euh, apposer même parfois à des visuels qui vont reprendre euh, comme ici, donc des tableaux soit Renaissance, style baroque, etc. pour donner une sorte de contraste assumé et affirmé et euh, faire en sorte qu'en tout cas ça ne passe pas inaperçu. Ensuite, à l'opposé total de ces polices display, on va avoir la calligraphie à la plume qui fait son grand retour. On va avoir donc des polices calligraphiées élégantes, qu'on retrouvait beaucoup à un temps euh, dans les invitations de mariage. C'était vraiment des polices qui étaient utilisées dans l'univers du mariage pour donner ce côté justement très soit classique ou très élégant. Euh, et là, ces polices, on va les réutiliser dans des visuels ou sur les sites internet. Si tu vas sur mon site, tu vois que j'en utilise une euh, sous forme donc de texte d'accent en utilisant une police euh, donc calligraphiée. Et on va donc les retrouver, mais on va les mettre en contraste avec des polices serif qui vont être assez grasses, qui vont être très épaisses pour justement apporter une touche de modernité et de contraste. On ne veut pas rester juste dans le calligraphier parce que sinon ça serait un petit peu trop classique. Donc voici des exemples de ces polices. Elles vont, Elles font donc encore une fois leur grand retour et tu les verras de plus en plus sur les sites internet. Elles ont pris le pas, j'ai envie de dire, sur les polices script qui euh, imitaient l'écriture humaine, en fait, qui ont été à la mode à un moment donné, on ne voyait que ça. Et il y en a tellement qui ont été créées que maintenant on les voit de moins en moins et ce sont donc ces polices élégantes qui apportent un univers un peu luxe également, qui prennent le dessus. Tendance numéro 3, on va avoir l'avènement du 3D. On a envie que le design sorte de l'écran, on a envie qu'il y ait des courbes, qu'il y ait des formes mais surtout qu'il y ait du relief. On va le voir avec des textures, on va le voir avec des icônes, on va le voir avec des personnages qui vont donc cette fois-ci être en relief parce qu'on veut que notre design ne soit plus plat justement. Pendant un temps, encore une fois, il y avait la mode du flat. Il y avait la mode du flat design et euh, cette mode est en train de se perdre justement au profit du 3D qui euh, grâce aux technologies de design qui évoluent justement peut euh, se faire de plus en plus facilement et donc permet aux artistes de laisser libre cours à euh, leur créativité. À l'opposé encore une fois de ce 3D, on va retrouver la vibe rétro qui s'assume. Une vibe rétro qui va reprendre certains codes des années 90. Notamment en mettant en valeur des, les vieilles interfaces de nos PC hein, des années 90. Donc on a ce style qui s'assume et qui se reprend. On a une certaine nostalgie ici. Euh, pour ceux qui ne connaissaient pas donc ces vieux PC et euh, la connexion internet qu'on reconnaissait à ce son. Et au grésillement qui suivait. Euh, ces interfaces, donc c'est ce qu'on a pu vivre euh, lorsqu'on était donc dans les années 2000 et ça revient au goût du jour, donc on le mélange avec des couleurs un petit peu pastel ou des choses un petit peu colorées, mais en tout cas on a cette vibe rétro qui revient en force et euh, qui peut s'observer sur Instagram ou parfois sur certains sites internet où on a envie de donner un style rétro à notre site internet. Tendance numéro 5, on va avoir des couleurs qui donnent du peps. Donc on va utiliser par exemple pour représenter notre marque une couleur qu'on va mettre en valeur comme si on voulait s'approprier une seule couleur pour notre marque. C'est-à-dire qu'on va avoir une base assez neutre, on va utiliser du blanc, du beige par exemple et on va utiliser une couleur pour mettre en valeur certains éléments. On le voit ici avec le jaune fluo, on le voit avec ce bleu. Donc ça peut donner une certaine euh, reconnaissance à notre marque. On va vouloir associer notre identité visuelle à cette couleur. Je dirais qu'il faut faire peut-être attention à cette tendance, surtout que le jaune fluo revient pas mal en force et euh, donc il est pas mal utilisé. Donc faire attention quand on choisit une couleur, si on souhaite associer une seule couleur à sa marque on fait attention à la concurrence, on fait attention à ce qui existe déjà pour que justement euh, notre marque reste reconnaissable et ne se fonde pas dans la masse. Ensuite, on a envie de quelque chose de chic sur nos sites internet et du coup, le noir fait son grand retour. Le noir, ça a été utilisé dans les sites internet à leur début où on avait des sites internet qui étaient tout en noir et on écrivait en blanc dessus. Sauf que c'était tout le site qui était en noir et euh, avec les pages écrites en blanc et c'était illisible. Je détestais ça. Ça ne mettait pas du tout en valeur le contenu du site et ça rendait vraiment les choses très difficiles à lire. Là maintenant ces sections noires elles vont reprendre de la place sur les sites internet mais on va y apposer des photos qu'elles soient en noir et blanc ou en couleur avec des titres qui vont être écrits en plus gros, avec euh, des euh, polices d'écriture qui vont être assez élégantes pour se rapprocher d'un univers très luxe, très classe. Et on a donc ces quelques exemples qui nous montrent qu'on contraste section noire avec des sections beige ou blanc cassé. On évite le blanc pour que ce soit trop dur justement au niveau du contraste. Et ça apporte quelque chose, une touche très très classe. On a envie que ce soit chic et euh, on va utiliser donc ces éléments pour donner envie à, aux visiteurs de rentrer dans un univers assez classe. Enfin, la dernière tendance de cette année, ce sont les grands peintres des siècles passés qui s'invitent dans le design graphique actuel. On va reprendre leur style, les époques se mêlent, on les met au goût du jour, on digitalise certaines œuvres de grands peintres, on se les réapproprie et on les utilise parfois en entier ou parfois par touche dans les œuvres graphiques actuelles. On peut retrouver des éléments de Matisse, de Picasso, de Cocteau, même certains tableaux Renaissance où les peintres flamands s'invitent dans le design actuelles, même parfois certaines illustrations euh, qui ont été euh, scannées on va dire et vectorisées euh, du Moyen Âge peuvent se retrouver dans les designs actuels. On a donc une grande diversité et euh, ça permet donc d'associer finalement les siècles passés et l'art au design graphique actuel et de faire pérenniser ces œuvres et surtout de donner une grande liberté à la créativité grâce à ces réappropriations. Qu'on peut faire. Voilà pour ces tendances de 2023. Faut-il y succomber ou pas À vous de voir. En tout cas, elles ont le mérite d'exister. Elles vont encore euh, s'affiner, évoluer. Il y en aura sûrement d'autres qui vont apparaître l'année prochaine. Si tu souhaites être tenu au courant de mes futures publications YouTube concernant le design graphique, Showit, WordPress ou Divi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications. A bientôt